Ah. Oh là là. Comment Oh ça va vite hein <rire> <rire> Ça va <m> vite <rire> <Je vais y rire> Vite vite vite courir courez Le fait qu'ils les reprennent, oh, ça va je... Non, ça va bien Je suis bloqué J'ai failli me faire casser la gueule. Casseur de gueule là. Je vais racheter des balles moi. Tu as ton spé Oh putain, c'est quoi cette vague Oh ah putain ouais, me... <rire> Oh putain Tu veux pas qu'il a Ouais bah ouais ouais oh. Bah oh. un petit fourrice, là. On est pas camper euh, laser là On a même pas un cycle calé <rire> J'ai deux balles de oh, mort <rire> C'était quoi <rire> c'est ça Ah la mienne elle est cassée Faut juste que les zombies vont pas sur les les tourelles C'est bien, hein Vas-y Je ah veux voir Aïe C'est quel bonus qu on a pas eu du coup c'est la bombe Ouais la bombe, ouais. Oh, Vas-y Il le lance pas de tête C'est bon, Oh <rire> Mais quoi là Balé avec des singes <coughs> Je vais euh, continuer à la... balle oh ouais. <rire> T'as combien de balles là Ça va. Je pense qu'avec les... Avec les chaînes qu'on a là... Putain Mais... Ah non Oh, oh, oh, oh, oh C'est de la... Oh, lutte. oh non <rire> Non si suis venu mais juste parce que t'es descendu. Ah ouais, oh, putain <rire> putain. <rire> putain Moi je pense qu'à la 8 ça peut être cool. Oh mais what oh. C'est quoi, <rire> quoi ce machin <rire> Non mais.. Mais quoi <rire> Ah mais là il n'y en a plus que 2 si hein. Ou 3. J'arrive pas à voir. Non ah ouais, On envoyait ouais. fait. C'est trop oh. fait Quoi <rire> oh, non. oh la baronne pour remonter ça risque d'être un peu plus compliqué. Hein oh oh. J'ai une erreur. Hein. Oh Ça remarche Quoi, quoi Ça me fait... Bah ouais T'as ah des coups Ah hein non non je suis là je suis là. Bah ouais Ah, ah T'es mauvais sur tout droit Là, ouais. Ouais, juste devant toi. Ouais, ouais, ouais. Regarde-le, lui. Tiens. Hein ah C'est quoi <rire> Je suis rouge. J'ai <rire> Ouais, je vais monter en l'air! Tu t'apprêtes à descendre, lui? Oh ouais, non, euh, descends pas. Tout de suite! Je vois pas là, gros, il y a bah, 600 non. chiens dans les. Je vois plus rien, gros, je sais plus où je suis. Oh là là. Oh les chiens, les zombies et tout. Ah, mais attends, mais il y, y a trop de trucs là! C'est ouais. Il y a 8 chiens derrière moi! <rire> <rire> Ah, va faire partie. partie! Putain, mais. Ah, le retire! Oh putain! Vais... Mais, mais ma il m'a tiré dessus! Oh putain! J'étais debout, mais pas longtemps! <rire> bon, attends, faut pas les tuer. S'ils sortent des mines, je vais craquer. Ils vont sortir, ils vont être par terre! Ouais, je sens, ils sont par terre, eux Oh non! Ah non! Ah non! Ah non, non Arrête avec ton vieux bras là! Putain, ah oh mais il me baffe! Euh... Ah ouais, mais je suis débile moi aussi, j'ai pas la co! Oh, mais ouais, y a un paquet! Ah, ouais, je suis là! Oh! <rire> non l'escalier euh, le tronçon laissez-moi laissez-moi oh je laissez laissez oh, suis mort c'est grave c'est grave c'est normal laisse moi en vie te plaît, plaît tu m'attires tu vas ben. vais le dégager ah j'ai une UN dans la main ah, c est, c est... <rire> on a pas mis le truc <rire> je un ça je vais le mettre <rire> <Qu> si <'est -ce rire> tu veux, faire ouais, bah ouais! Putain, j'ai pu! Y'a des mines! <rire> oh. <rire> Monte! <rire> Wouah, hey, j'ai plein de frises, hein! Ok, j'ai frises. Ok, j'ai pas freeze. Vas-y, euh, si t'as freeze. Ah euh, <rire> <rire> Attends, mais ouais. <what> <rire> <rire> Vas-y.